De San Raphaël. On est content. On va faire ça bientôt à Winman. Salut tout le monde, c'est Winman. Content de vous voir. Vidéo SQDC. Aujourd'hui, on va faire le Rockstar Cookie de San Rafael. Toujours un plaisir de vous voir. Je voulais remercier GGG Unit. Non, pas G Unit, mais plutôt G Money qui m'a donné. Le Rockstar Cookie. Un gros merci, mon ami. Euh, je l'ai aussi remercié G-Money pour euh, la superbe journée que j'ai passée avec euh, cet abonné-là. Euh, il m'a payé le dîner. Il m'a euh, payé le joint. Il me donne un Rockstar Cookie. Un gros merci à G-Money Et il a dit que ça venait de lui et des abonnés de Windman. Donc merci à tout le monde. Remercier G-Money en bas dans la description. Euh, superbe abonné. Et puis euh, c'est lui qui a fait la petite vidéo là sur mon Instagram euh, pour faire euh, la petite publicité pour ce produit-là. Merci. On enchaîne, on enchaîne. Produit attendu, emballé euh, le 21 mars. Euh, J'ai pas pu faire la vidéo la semaine passée. J'étais très occupé. 25,9% de THC. 25.9%. Euh, on peut avoir entre 20 et 28, donc 25.9, c'est énorme, c'est énorme. À quoi s'attendre, à quoi s'attendre, San Rafael, toujours quand même assez satisfait des produits de San Rafael. Chaque produit de San Rafael, le buzz est vraiment différent d'un cannabis à l'autre. Ce n'est pas comme la compagnie Dubon, Dubon Select, ce n'est pas comme la, la marque Tweed, que les buzz, c'est comme... Pas mal pareil, là. C'est comme, chugelé. Euh, du weed, c'est du weed. Pas avec San Rafael. Vous comprenez, du weed, c'est du weed. Non, non, non, non. Les buzz sont différents. La couleur des cocottes, c'est pas juste vert. Regardez attentivement. On va regarder ensemble. Peut-être que celui-là, il est vert. Mais on connaît le pinkouche. Les petites taches de mauve. Euh, de la haze hein, un petit peu bleu. Euh, Tangerine Dream. C'est incroyable, le Tangerine Dream. Hein? Il y a comme des taches de de mauve, puis beau euh, foncé, hein? Tendranger, avec des petites taches comme orange. En tout cas, euh, on va regarder ça ici aussi, le, le, le Purple Chitral, qui est complètement mauve. On roule ça, 30$ et 50$, euh, c'est l'autre gamme de San Rafael. Ils ont deux prix, ils ont deux prix San Rafael, ils ont du 30$ et 50$, euh, et aussi 28$ et 20. 28 et 20, là, on parle là, de Great White Shark, Tangerine Dream, Purple Chitral. On connaît beaucoup euh, San Rafael ici à Weedman. Euh, on a vu aussi les trois derniers produits, là, le Drift Wood Diesel, le Stone Fruit Sunset, ainsi que le Lemon Rocket, les trois derniers que je, vais, je viens de vous nommer. Tout un petit goût de diesel. Quand on regarde les terpènes ici avec le Rockstar Cookie, Limonene. Limonène, est-ce que ça va goûter le citron? Est-ce que ça va goûter l'orange? Est-ce que ça va goûter le pamplemousse? Pas sûr. Pas sûr. Limonène, pourtant, c'est les agrumes. Pourtant. Euh, terpène dominante, limonène. Deuxième terpène, myrcène. Très intéressant pour Widman. Pourquoi? J'adore le duo limonène-myrcène. Souvent, souvent, le limonène-myrcène, quand ils sont ensemble, j'aime le produit. Troisième terpène, linalol. Quatrième terpène, nérolidol. On a déjà entendu ça, nérolidol. Et la cinquième terpène, simène. C'est quoi ça, simène? On connaît pas ça ici à whitman Mais écoutez, simène, euh, c'est un antibactérien. Euh, c'est bon pour la peau. Et puis, ça soulage la douleur. Et cette terpène-là fait aussi en sorte que ça vous donne un petit peu plus de motivation. Et ça l'améliore. Améliore la mémoire, mais il n'y a rien de ça qui va arriver parce que c'est une terpène qui est en très très très petite dose. C'est la cinquième terpène dominante de ce produit-là. Donc, est-ce que ça va faire effet euh, Je pense que les autres terpènes vont faire plus d'effet, comme les limonène, myrcène. Donc, ça à l'intérieur, va sûrement avoir un boost. Un boost, avec une pochette d'humidité pour pouvoir conserver le cannabis le plus longtemps possible. Et voilà, c'est fait. Les avis ont été très très très partagés sur ce produit. Ce n'est pas un produit winner. 50/50, euh, -50. vraiment là, 50% des abonnés sont venus me voir. Pas trop sûr si j'allais l'aimer. C'est bizarre comme comme euh, comme arôme là. C'est pas euh, c'est pas wow. Ouais, écoute, c'est très beau là. C'est du San Rafael. Euh... L'humidité est très, très, très, très humide, là, hein, on sait. Euh, J'ai une énorme cocotte. J'ai trois grosses cocottes avec un petit morceau. Donc, pour ceux qui aiment les grosses cocottes, euh, excellent. Euh, plus vert que d'autres choses. Il n'y a pas, là, euh, de couleur, là. Il n'y a pas de taches de mauve, rose ou des petits spots orange, là. Euh... Mais quand on parle de petits spots mauve, rose ou orange, c'est vraiment des... C'est petit, là. Hein? C'est pas la cocotte qui arrange au complet, okay? Donc, rapidement, comme ça. Le limonène, sa première terpène. On, on va l'égrainer, on va le fumer. On est loin d'avoir fini notre expérience. Euh, mais il y, y a du nérolidol là-dedans, là, puis du cimène. Euh, donc, euh, c'est présent. C'est présent. C'est pas quelque chose qui me fait triper, bro. C'est pas quelque chose qui me fait triper. Tu vas aller sur mon Instagram. Je vais mettre une photo du Rockstar Cookies. Euh, on, a connu, on a connu le Rockstar avec Grail, hein, un produit quand même assez terreux, je m'en rappelle. Euh, puis pour les cookies, hein, euh, absolument, c est, c est, c est, on aime ça. Absolument, on aime ça. Euh, cookies, absolument, je pense à la vie de... Girl Scout Cookies habituellement. J'ai cherché un peu les flics. C'était quoi le croisement pour Rockstar euh, Cookies? Je peux pas vous dire que c'est Girl Scout Cookies avec Rockstar. Là. Ça serait à vous mentir. J'ai pas trouvé d'information. J'ai pas trouvé d'informations. Donc, Indica. poser vraiment nous relaxer. Alors, je ne montrerai pas la cocotte là, de près. Là. Euh, allez voir sur mon Instagram. Tout est là. Abonnez-vous, ça va très bien sur mon Instagram. Allez regarder ma story, ça va super. Allez, hey, 25.9. On va égriner ça. Ah, là, là j'ai peur de dégrainer ça. Là, je vais enlever ma tablette, certainement, parce que si, si je déchape ça, ça ne sera pas drôle. Ça ne sera pas drôle. Ça ne sera, sera pas drôle. All right, all right. On va égriner ça rapidement pour qu'on puisse garder le beat, hein, vous et moi. Terreux boisé, donc toutes toutes tout ces terpènes là, là les terpènes, là, on sait que c'est des huiles aromatisées. Toutes les terpènes là sont dans les trichomes, hein. Toutes les petits points brillants là, les petites affaires qu'on regarde avec nos lunettes d'approche, les, les petits points blancs là, les têtes de trichomes, ben toutes toutes tout, les terpènes sont dans les têtes de trichomes. Et tous les cannabinoïdes, le THC, le CBD, c'est tout dans le trichome, le gros. Tout est là-dedans, là. C'est mieux, mais... Mais... Moi, je pense que mon meilleur encore là, de, de sandra raphaël c'est encore le Pink Kush. C'est encore le Pink Kush. Euh... Les trois derniers, le Driftwood, Diesel, ça goûte tellement le Diesel. puis pourtant, c'est ça, j'aimais le Diesel avant. Mais vous savez que je fais pousser du cannabis. J'ai un permis pour faire pousser du cannabis. Et puis, j'ai un qui Keeper. J'ai une plante, que j'ai une mère, que je coupe des boutures. Puis, je suis tanné. Je suis tanné de fumer mon couche le couche. Personnel. Euh, qui goûte le diesel. Euh, J'en ai trop fumé, une gros, man. Je le dis dit, man. Quand tu fumes... Quand tu, quand tu fais pousser, man. Tu tu fumes plus? Mais... Une chance que je travaille, bro, parce qu'en travaillant, au moins, euh, on ne fume pas. Hein? Puis, euh, hey, mon gars, il y a de l'overtime. Il y a de la job partout, le gros. ça sera pas drôle tout à l'heure. On est obligé de faire de l'overtime, de un peu plus d'argent. Puis, si tu n'as pas le passeport euh, passeport vaccinal, tu ne pourras pas dépenser. Que tu travailles, tu ramasses du cash, tu ne peux pas dépenser. Super bonne façon d'économiser. Pensez-y. Ah, il y a de la job, le gros, il y a de la job à Montréal, man, il y a de la job tellement, bro, man, là. Ça n'a aucun sens, man, ça a aucun sens. Va travailler, gros, parce qu'il y a de l'argent à Montréal, c'est fou, là, c'est fou. Il qui nous oblige à faire de l'overtime, hey, « il les noms du travail! » On va en profiter, on va payer nos dettes, puis on va continuer à se payer un peu de SQDC. Alright, alright, alright. That's it. Fini speech, le gros. allume ton GGG Unit. Merci à Jimoney. On dit merci à Jimoney. Euh, merci encore pour la superbe journée qu'on a passée l'autre fois. Là. Euh, merci vraiment, là. Je le répète, G-Money m'a dit que c'était un cadeau de sa part. Et aussi de tous les abonnés. Donc, merci à Jimoney et à tout le monde. Ah oh oui, ah oh oui, oh oui, il va écrire merci. J'ai money en bas. Là, je cherche mon lighter, là, man. Come on. Ah, oh, bro. Et voilà, voilà, voilà. Ça va bien. OK, rockstar cookie. Limonène, pas sûr, man. En plus, quand il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de limonène, c'est supposé être réveillé. C'est supposé être un peu énergétique. C'est la première Terpène, donc ça devrait être elle qui donne le plus. puis c'est qui t'inscrit Indica. Donc, euh, parce que est que c'est la plante qui pousse en Indica, mais que le buzz est satisfait <coughs> 25.9. <coughs> Oh my god! Premier joint de la journée le go. Oh ça va rentrer! Il est efficace, il buzz, mais. Je l'aime pas. C'est pas. Euh... C'est pas dans mes meilleurs. Moi j'aime mieux les trois derniers nouveaux là, euh, Stone Fruit, Sunset, ces affaires là, cette affaire -là. Euh, Petit goût de parfum fleuri là, il euh, y a beaucoup de cannabis là, qui a fleuri un peu là, mais euh, Ça a même des, des petites différences un peu là. Mais c'est pas le Limonène Myrcène qu'on qu retrouve là, dans, dans, dans des cannabis que j'aime beaucoup. On dirait que c'est peut-être le premier limo Limonène Myrcène que j'aime moyen. Quand je te dis j'aime moyen, je, je n'achèterai plus. Ce n'est serai... pas dans mon top 10. Ce n'est pas dans mon top 20. Là. Puis on l'a vu là, dernièrement quand j'ai fait mon dernier top 10. Euh... Les, le 9e et le 10e produit, je pense que j'avais acheté 2 ou 3 produits. Donc quand on rentre dans la SQDC, si mes 10 préférés ne sont pas là, je n'achèterai pas mon, mon 14e préféré. Non. Non, non, je vais, je vais sortir. Je vais sortir. Je ne reviens pas à quel point je suis sévère, que je suis difficile. Je ne pas à ça. Hey, il y a une coupe de mois, il y avait 163 produits, 3.5. Différents. Là, on est quoi, rendu à 180? Regardez, là. Il doit y avoir une erreur. là. 236... 236, 3,5 différents SQDC, ça se peut pas, bro. Il n'y a pas de 236 variétés. Mais non, il y en avait 160, là, un mois. Puis ça se peut-tu que sur 236, il y en ait juste 10 que j'aime? Ouais, alors, il n'y a peut-être pas 10 que j'aime, il y en a peut-être 20. Pas beaucoup. Tu sais, 23 sur 230, c'est 10 moi pour la caméra, ça shake un peu. Euh, fait du bien le fumer quand t'as pas fumé de la journée, là, que tu reviens de travailler. mais euh, J'ai pris trois profs, c'est sûr que je suis gelé, mais j'ai pas fumé de la journée, blablabla, bla, bla, mais c'est pas mon meilleur. Je vais t'en parler un peu plus, c'est le goût fleuri que j'aime moins. Là. Il goûte euh, deux, deux affaires au moins tu sais c'est pas euh, un petit goût complexe mais pas tant que ça là ok c'est pas du quadra là c'est pas du roxton ok ah ils ont au dessus broken coast ça hein, c'est comme broken coast ça hein, c'est comme deux trois deux trois goûts hein dans un cannabis euh, broken coast c'est un autre niveau broken coast come on man come on ah, come on Si tu veux euh, du thc vas-y mon homme vas-y 25 25 25.9 25.9 26 mais euh, je regardais qu'est ce qu'ils ont mis comme euh... ils ont mis ça je pensais qu'elle aurait peut-être mis ça hybride à dominance quelque chose puis c'est indica, mais. Euh, même, même, même si c'est. Écoute ça, là. Même si c'est 25,9, qui est très élevé. Même si je suis gelé, là. C'est pas trop écrasant, je trouve. Je trouve pas que c'est écrasant. Mais au bout de m'a voulu parler. Euh, je n'irai pas dire que c'est un Sativa. Les nerfs, man. Come on, man. Les nerfs. Mais. Euh, indica léger ou, un, ou un, un très bon hybride, si tu veux, tu sais. Mais. Euh, c'est le goût en premier après le buzz mais ça va ensemble ok j'entends j'entends du monde là, qui me parle sur Instagram en ce moment le goût en premier <rire> j'ai hey, le fourré excuse-moi ah le pote il est bon Winman, hein? oui, il rit pas à cause du pote que je ris c'est à cause de la situation bon pas grave on s'aime on s'adore euh, pas convaincu tu le vois très bien que c'est pas c'est pas je suis pas très très convaincu là, pour le goût euh, je te finis ça là limonène je trouve même pas que ça goûte vraiment limonène. <coughs> Tantôt peut-être une petite coche, là, mais c'est pas C'est pas, pas, pas euh, limonène. OK? C'est pas limonène comme que ça serait supposé d'être. Y a, y a, si tu l'achètes. Hey, goûte le limonène! Hey! Hey! Un, pas tant que ça, là. Je trouve plus que le Myrcène embarque avec un autre terpène fucké là. Non, moi, moi je te dirais, Myrcène n'est Rolidol euh, Myrcène, c'est terreux, c'est ça qu'ils disent. Puis boisé, ils euh, écrivent pas ça aux autres fleuris, hein. Moi, je t'aurais écrit boisé fleuri, sais. Pas boisé fleuri, terreux fleuri. Terreux, terreux, terreux fleuri. Mais c'est fleuri en premier, man. Ah, si t'aimes les Goodwin Man, n'achète pas ça. N'achète pas ça, man. Alright, j'ai le goût de rester avec toi un bout, mais, euh, pas sûr que t'écoutes la vidéo plus longtemps que ça, hein. T'es en train d'étirer le temps un peu, là, hein? Alright, donne un pouce, écris un commentaire, on remercie Jimoney, hein. Euh, parce que Jimoney, dit que ça vient de toi aussi, là. Il dit que ça vient de tout le monde, ça. Fait que euh, Jimoney a payé pour vous autres. Merci. Merci beaucoup, Jimoney, merci vraiment à tout le monde. Écrivez un commentaire, donne un pouce, abonne-toi, active la cloche, va t'abonner sur Instagram. Merci tout le monde, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.